chez quoi c'est? Je suis à droite, rien à gauche <rire> Personne ici. <rire> L'autre, elle a eu peur. Elle est partie. Elle a eu une boue, vous vous là. Elle est partie en mode. Oh, c'est quand même, c'est quand même curieux une boue, vous vous êtes là qui tient sur ses pattes. Quand même. Alors, on critique ma là, mais vous avez vu cette bouée de sauvetage Je suis désolé, hein. Pardon, hein. Non mais là, il y a déjà un poulet rôti, ça va être flippant Enfin flippant Non, non, non C'est passé ou pas C'est passé ou pas Pas quand même réparer, hein. Les objectifs. Oh Waouh wow. ouais, hein? Waouh Non Non arrête Dis-moi qu'il y a une part, dis-moi qu'il y a Sandwich <rire> J'ai 40 ans. Bonjour. <rire> C'est moi. <rire> Et vous comment ça va Et vous comment ça va hmm. Ok. Les du game. Non. Non non non non non non non Non c'est... Arrête Arrête J'étais là pour bûcher, arrête Arrête... Tellement live pour le JDR Batman, je serai présent. Eh bien, je compte sur toi. Allez, allez, allez Non, non, non, non, non, non, non, Samy, je compte sur vous <rire> Je compte sur... non, non, en objet, en cliquant sur un personnage... C'est possible de se transformer en objet en cliquant sur un personnage transformé Non, ça marche pas aussi. ça marche pas. Tout se passe bien. Pour l'instant, pour l'instant. On y va. Secret poulet. Et bien sûr qu'il va y avoir un instant karma, évidemment. Ça peut pas marcher tout ça sans.. C'est bon J'ai pas d'assiette, c'est louche. Arrête Moi fort Oh mais comment c'est retourné à zéro là Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh Arrête Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce. tu. Qu'est-ce que tu. tu. Qu'est-ce que tu vas faire Non le piano, sale traître Allez. Non Bon oh, en attendant, euh, voilà qu'on est avec 4 générateurs. Hein? Bon. Loup de la table, cinq... Enfin, une quinzaine d'heures de jeu sur Dead by Daylight pour arriver à ce genre de résultat. Sachez-le. Oh J'ai un hot dog qui arrive à mon en... <rire> secours. Allez, petit hot dog. Allez. Non, toi, t'es... Non, non Non, c'est un... Ce hot dog a l'air d'être extrêmement louche. J'en étais sûr. Ça a changé, le Far West. Euh... <rire> Je... Car en vérité... J'étais... Là. Ah, <rire> Je... <rire> Je... oh. oh, y... oh, ça a l'air tellement louche, là. Ouais, grave. On est ouais, d'accord, hein. Venez, venez, venez. Faut réparer, faut réparer là. Non, non, ça, ça craint, ça craint, ça craint. C'était sûr. C'était sûr. Car en vérité, depuis le début j'étais. Non, non, non, non, non Vite mmh. pas hein. Pas glisser sous la table. Hein. Je crois qu'il est parti en chase. Faut réparer, faut réparer. Là, voilà, voilà, oh voilà, qu'est-ce qui passe Non oh. J'étais une super cafetière Je looter comme ça Est-ce que je peux récupérer les pièces à quatre pattes Donnez moi <rire> Est-ce que je peux récupérer ce... Mais... Ah. De l'argent... Non... Il me il me slug Sale Oh, sale Oh, sale Tout ça pour me récupérer. Mais Aide-moi, l'ours oh. Ah. Aide moi l'ours aide, oh. aide... Oh. <rire> Qu'est-ce que... Oh Qu'est-ce que... L'ours <rire> Oh Moi ça va M Moi, en vrai, ça va Non, pitié Allez, deux secondes Oh non, tu me laisses Je suis pas une assiette Je te jure, si tu es accroché mon gars <rire> Je te jure Je te jure Si tu es ah mais en fait y'a quelqu'un qui est pas bien là, hein. J'arrive J'arrive t'aider. Pardon! <rire> Ils L'élève et le maître. Arrête! Arrête! Non! Mon cœur est déjà pris! Il est hors de question, notre relation est interdite! Nous ne pouvons pas rester ensemble! Écoute! Non! Meanwhile. <rire> va-t'en! Mais va-t'en! Va-t'en! Cours de. Va-t'en <rire> Oh. Va-t'en. Ah, il est campé en plus, hein. Ah ouais Voilà, voilà, voilà. t'as de la chance <laughs> ouais, ça. <c> Thanks. <'est... cors> hum. OK, on est à droite. Rien à gauche. <rire> Non, non, c'est louche. C'est giga louche, tu sais quoi. C'est giga louche. Qu'est-ce que je viens de voir <rire> ah, Oh T'es un vrai pneu, toi Ouais, grave. Merci à pour la savoir faire à Laetitia. Merci beaucoup. Hein Mais non, non, non, non, non, non Impossible <rire> on, va, on va mourir comme ça hein. Si, si, si j'ai même dit. Le tueur peut aussi se transformer. C'est le moins. Attendez, un truc louche. Bah, même si je suis méga louche là, comme ça. Ah, D'accord, qui poursuit l'autre hein. Allez, faut que je m'en sorte. Allez. Non. Non, il va me boire. Grave. <rire> pardon, excusez-moi Pardon. Excusez-moi, pardon. C'était nerveux! C'était nerveux! Oh. <rire> <C 'est... rire> oh. Normalement, ça devrait bien se passer là. Il devrait pas voir! Je suis caché!